Alors, je suis Grégory Vial, directeur des formations de l'École centrale de, le, de Lyon. Et eh bien, Ici, euh, je m'occupe de toutes les formations, quelles soient formations initiales, euh, d'ingénieurs, de master, euh, de doctorat, euh, mais aussi la formation tout au long de la vie pour les, les personnels en entreprise. Alors euh, Ici, euh, donc, on voit par derrière la, la, la scie hydraulique, hein, qui est un projet, un projet d'élève. On a de nombreux projets, puisque si à l'école, on a un enseignement qui est extrêmement théorique, euh, on a cherché depuis le début à ce qu'il soit toujours ancré euh, dans le pratique, et donc les projets d'études que font les élèves d'ingénieurs de, de première année, euh, c'est des projets qui leur permettent d'allier euh, justement ces deux aspects. Et je crois que c'est un exemple euh, tout particulier, euh, cette scie hydraulique, qui je crois, enfin c'est des projets de ce type, qui existent depuis au moins une quinzaine d'années, euh, ici à l'école. Donc euh, <rire> moi je suis euh, compagnon tailleur de pierre depuis longtemps, ça se voit. <rire> et, et donc euh, j'ai formé... Euh, surtout dans tous les métiers de mon métier, c'est-à-dire dans toutes les parties de mon métier, de l'extraction de la pierre en étant président de jury pendant près de 30 ans pour le certificat de préposé au tir, faire passer le les, les certificat de mineur. Après, les CAP, les BP les bacs pro, bien sûr. Et puis, j'ai fait partie de la commission des carrières de l'ISER où j'avais mon activité pendant 27 ans. Donc, euh, la transmission, pour moi c'est une nécessité absolue, je dirais, d'une génération à une autre, sinon on sert à quoi, à rien. Si on a emmagasiné énormément de savoir pour ne pas le transmettre, c'est quand même, on a raté quelque chose dans sa vie. Pour moi, la transmission, je dirais, c'est la, la... à l'époque, c'est la pollinisation des savoirs. C'est-à-dire que plus on transmet par le geste, parce que dans mon métier, on transmet par le geste, plus on permet de maîtriser, euh, je dirais, l'aspect, euh, euh, donc bien sûr pratique, mais l'aspect théorique, justement, pour les ingénieurs du métier. Moi, je, je suis toujours admirateur de Fraissinet, Quand il dessinait quelque chose qui faisait le calcul et que ça ne tenait pas, il a dit, il faut que je refasse mon calcul parce que ce que je dessinais, ça doit tenir. Donc, quelque part, voilà, c'est cette dualité entre euh, l'utile et le beau, en passant par le calcul. Voilà. Et dans tous les métiers, c'est valable, cette formule-là, disons que... Euh, voilà. Alors pour moi c'est particulier parce qu'on travaille un matériau naturel, donc le geste vient avec le temps, il faut une osmose entre la main, l'outil et la matière, ça ne peut pas s'apprendre en une heure, mais ça peut se démontrer et ça peut susciter des vocations, ça peut susciter une réflexion parmi ceux qui travaillent justement dans la conception. Il y a le, le, le, voilà, le savoir faire, c'est savoir regarder aussi, c'est savoir comprendre, et la nécessité des uns et des autres pour qu'on travaille ensemble. Il n'y a, a pas l'ingénieur qui a 100% raison ou l'autre du chantier qui a 100% raison. C'est justement ce travail, il faut une certaine porosité entre les deux connaissances. Donc il faut bien leur inculquer à vos jeunes ingénieurs ou futurs ingénieurs que même si le calcul est bon, parfois il peut y avoir une autre solution, euh, il peut parfois y avoir une autre voie que uniquement celle du calcul. Parce que, quand par on travaille une matière naturelle, parce que, justement, quand on voit l'exemple de la scie romaine, je ne sais pas quel calcul ils ont pu faire à l'époque, mais par intuition et par bon sens, ils ont modifié la machine, ils ont réussi à scier des plaques de marbre très très fines pour faire les Tesselles par exemple, mmh. pour faire tous les revêtements de sol ou de mur en arbre plaque fine. C'est formidable ce qu'ils ont fait. Donc, notre, la, la transmission, c'est. C'est l'essence même de nos civilisations, je dirais donc on est complètement en phase voilà. euh, Effectivement, on ne souhaite pas que nos ingénieurs soient des, des ingénieurs purement euh, scientifiques, okay. théoriques okay. on les ouvre sur toutes les dimensions donc, euh, bien sûr les dimensions classiques, économiques gestion, mais, et toutes les SHS mais avec aussi des aspects de philo, de sociaux ici d'archéologie expérimentale ça, ça montre aussi que le, le domaine de l'ingénieur c'est pas forcément euh, l'aéronautique de pointe, il euh, y a aussi de l'ingénierie pas facile du tout dans, dans, dans des aspects d'archéologie et ça montre qu'ils peuvent faire aussi euh, des, des liens avec des métiers auxquels ils n'avaient pas pensé. Ils ont une représentation, les élèves, quand ils arrivent, qui est assez étroite finalement du métier d'ingénieur. Et quand ils arrivent ici, on leur fait découvrir l'ensemble du panel. Et c'est assez rare finalement qu'un qu qu élève fasse comme métier ce pourquoi il était venu chez nous. Au il y a, a quelques-uns qui avaient vraiment ouais, quelque chose de très précis, mais la plupart découvrent autre chose et se doutaient pas que c'était accessible avec une formation d'ingénieur. Oui, mais justement, c'est l'ouverture, euh, le choix qu'il leur qu est donné. Oui. C'est ça et justement, pour moi, quand Olivier m'a sollicité pour l'expérimentation archéologique, j'ai trouvé ça formidable. Regardez là, là, cette machine-là, mais on travaille le bois, le fer, on travaille... Euh, voilà. Et là, la prochaine, on travaille avec les cordonniers, comme le char par exemple. Alors on travaille avec les charpentiers, on travaille avec d'autres corps de métier. Et pour eux, donc ils touchent trois quatre corps de métier pour faire un projet, c'est formidable. Ça leur ouvre des... Oui. Là, des donc des on essaie d'enlever les œillères euh, voilà. au maximum. On les voilà. au maximum. Vous les ajourer ouais. au maximum. Et ça c'est bien, c'est bien. Je trouve qu'il faut continuer. Quoi. Je sais que c'est prenant, je sais que ça te bouffe ton temps, mais c'est vital pour toute une génération qui, qui est là pour nous succéder quand même. Ça. Ce type de projet, de toute façon, oui. il fonctionne euh, quand il y a une équipe enseignante oui. euh, ouais, qui est présente, bien qui est soudée, qui est hyper investie. Parce que ouais. sinon on ne fait pas des choses de cette envergure. Parce que les élèves, ils changent tous les ans. Hein, donc euh, s'il faut tout recommencer à chaque fois, euh, ils n'y arrivent pas tout seuls. Donc là, il y a un encadrement, c'est très très net. C'est bien, non mais. C'est intéressant de s'investir mmh. dans, dans ce projet, en tout cas. Ouais. Voilà. Et, et, et un autre point qui me semble très intéressant dans ce type de projet, on en a d'autres aussi, comme l'EPSA, où nos élèves construisent une, une voiture pour euh, concourir au Formula student, ah oui. c'est que nos élèves ingénieurs travaillent avec des lycéens de lycée pro. Ah. Et ça, ça c'est excellent, un... parce ah, que ah, ça leur ah. permet de voir que, que bah, des élèves moins instruits qu'eux sont beaucoup plus compétents, donc ça, c'est déjà un premier message intéressant. Et dans l'autre sens, ça permet aussi aux élèves des lycées pros oui, de, de, de, de se rendre compte, disons, non, voilà. un petit peu désacralisé un oui. peu l'idée qu'ils peuvent avoir oui. d'un élève ingénieur, genre tout à fait normaux, oui. et, et, et ça fait des liens entre deux professions qui vont cohabiter aussi dans, dans l'entreprise voilà. après. Voilà. Donc c'est vraiment important aussi à oui, ce ça titre. Ça fait grandir les deux en même temps. Voilà. Voilà. De toute façon, il faut... Je crois que dans tous les domaines, s'il n'y a pas le dialogue et la rencontre... Bah c'est comment ça finit. Tu oui, as, ben, exactement. Alors que quand on se parle, ça va déjà beaucoup mieux. Ça. Et quand on essaye de comprendre l'autre, ça va encore mieux. mieux.